Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous propose une table inspirée de la cuisine euh, anglaise Ça sera British euh, Dinner euh, J'ai concocté pour vous quelques petites recettes Il y aura du pain, un dessert euh, et puis euh, il y aura aussi un, un plat de résistance euh, Donc c'est quelque chose que j'ai filmé durant le mois de Ramadan J'ai pas eu le temps de monter ça Mais je me suis dit, allez, ça pourrait très bien être un bon repas pour cet été donc euh, on commence tout de suite avec le pain donc, concernant les mesures c'est des mesures vraiment approximatives j'ai utilisé euh, deux bonnes cuillères à soupe de, de levure euh, boulangère j'ai rajouté trois cuillères à café de sucre et puis là je rajoute un tout petit peu de lait euh, histoire de diluer le tout euh, le lait était tiède donc je mélange le tout et je laisse travailler ma levure euh, de côté entre temps, je vais mettre euh, environ 3 bols de farine, 2 bols et demi, 3 bols, ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Et je rajoute un petit peu de sel. Donc pour le sel, euh, je dirais euh, 2 cuillères à café de sel. Donc je mixe le tout. Et je viens rajouter ma levure qui a bien pris, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais pétrir ma pâte avec du lait tiède. Je le rajoute petit à petit jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien molle. Donc, Je ne peux pas vous dire la quantité du lait, ça dépend de la farine que vous utilisez. Il euh, y a des farines qui absorbent plus de liquide que d'autres. Euh, donc, Une fois ma pâte bien molle, euh, je rajoute environ 80 à 100 g de beurre. Vous pouvez utiliser de la margarine aussi. Euh, C'est une sorte de pain brioché. Donc je mixe le tout jusqu'à ce que j'obtienne une pâte de cette consistance. Donc je la couvre et je laisse lever dans un endroit chaud. Donc, Une fois ma pâte bien levée, ça m'a pris environ 2 heures. Donc, je commence par former des petites boules que je vais aplatir sur un plateau comme ceci. Je laisse lever un petit moment. Donc, quand je vois que c'est bien levé, environ 30 à 45 minutes, je viens mettre euh, du jaune d'œuf dessus, comme ça, et puis euh, quelques graines. Donc, voilà, ça, c'est des graines, un mélange de graines que j'achète au... Je sais plus, Action, je crois, ou Lidl. Donc, vous pouvez mettre des graines de sésame, de... Euh, ce que vous voulez en fait. Donc là, j'ai utilisé un mix et j'ai cuit le tout dans un four à 180 degrés euh, pendant environ 30 minutes. Donc vous vérifiez la cuisson, ça dépend de votre four. Et voici le résultat final, le pain était super bon, tout le monde a adoré. Et pour accompagner ça, j'ai fait fish and chips, la fameuse recette à l'anglaise de poisson frit, des beignets de poisson frit avec des frites. Donc j'ai utilisé deux jambes d'œufs avec un verre de farine et un verre d'eau pétillon. Pour les blancs d'œufs, je les ai euh, montés en neige, je les ai laissés de côté. Euh, D'abord, je dois assaisonner aussi euh, mon mélange avec un petit peu de sel, poivre, et puis vous pouvez rajouter du curry ou bon, ça dépend quelle épice vous préférez le plus. Donc, j'ai bien mélangé le tout avec mon batteur, puis je viens rajouter les blancs en neige. Euh, pour donner ce côté un peu euh, comment dirais-je pour pas que la pâte pour que la pâte soit bien aérée pour pas que ça soit trop euh, consistant Je viens tremper euh, mes morceaux de poisson, donc là j'ai utilisé du dos de cabillaud, vous pouvez utiliser du merlan, euh, du filet de pangasius, peu importe, un hein, poisson blanc. Voilà des filets de poisson blanc, je les ai trempés dans mon mélange, je les ai couverts et j'ai laissé au frais 2 euh, ou 3 heures avant de les faire frire. Et pour les faire frire, j'ai utilisé une casserole assez profonde, j'ai mis de l'huile que j'ai bien chauffer et ensuite euh, j'ai diminué la température donc je les ai fait frire sur feu moyen jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur assez dorée J'ai servi le tout avec des frites, euh, une petite salade, quelques cornichons, euh, du citron et surtout une mayonnaise euh, mélangée avec un petit peu de moutarde. Pour le dessert, je vais vous... Finalement, pour le dessert, je vous propose une crème à base de citron qu'on surnomme Lemon Curd. Sachant que les desserts au chocolat est vraiment très facile à réaliser. Vous aurez besoin de environ 150 à 180 g de sucre. Ça dépend de si vous aimez trop sucré ou pas. Vous rajoutez 3 œufs entiers et vous mixez le tout. Jusqu'à ce que vous blanchissez euh, votre mélange. Ensuite, vous rajoutez le jus de 4 citrons jaunes. Après, si vous voulez utiliser aussi euh, du citron vert, euh, vous êtes libre de le faire. Et je rajoute aussi le zeste d'un citron. Puis, je rajoute 2 à 3 cuillères à soupe euh, de maïzena. Euh, 2, moi je pense que ça suffit. Euh, donc, vous mélangez bien. Puis, vous mettez votre mélange euh, sur feu je dirais doux à moyen et vous mixez de cette manière dans une casserole vous mixez, vous mixez jusqu'à ce qu'il prenne une consistance assez épaisse ça ressemble un peu à une béchamel et une fois que j'éteins le feu je rajoute une bonne cuillère de beurre et je mixe le tout je laisse refroidir puis, euh, je prépare une crème à base de mascarpone. C'est une crème que j'utilise pour mes cupcakes, pour euh, les décos, euh, pour, euh, pour décorer mes cakes et tout ça. Donc, euh, franchement, moi, je fais tout à vue d'œil. Donc là, euh, j'ai mis euh, une boîte de mascarpone de 250 grammes. J'ai rajouté environ 4 cuillères à soupe de sucre glace avec, euh, je dirais... 4 cuillères à soupe aussi de crème fraîche liquide et je mixe le tout euh, je vois que si c'est assez liquide je rajoute un tout petit peu plus de sucre pour avoir cette consistance en fait il ne faut pas que ça tombe euh, des, des fouets du batteur quand je vois que ça tient bien c'est le moment de dresser les verrines donc dans des verrines comme ça j'ai mis ma crème au citron et puis je viens rajouter euh, ma crème mascarpone dessus et voilà je réserve vos frais et mon dessert sera prêt à, euh, à être servi euh, euh, après le repas. Voilà, j'espère que les recettes d'aujourd'hui vous auront plu, euh, que ça va égayer vos euh, tables pour cet été. Euh, donc, Puisque nous, c'était le ramadan, donc j'ai servi le tout avec un velouté de champignons. Euh, voilà, c'était ma table. Euh, j'espère que cette idée vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très très bientôt